Bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir pour vous montrer la chaîne dans l'émission Expérience Capagné. Chaque samedi depuis 6h, rendez-vous par l'autre côté, c'est sur la chaîne YouTube RL Productions et la chaîne YouTube Expérience Capagné. Parce que nous connaissons nous-mêmes dans l'émission de conseil souvent, on ne va pas prendre, nous, ne Et ça fait jeudi à l'arbre pour inviter qui c'est Jean-Yves Dazema, qui parle parler nous de l'expérience dans l'église. Et ça fait si pas simple pas c'est qui ça qui empêche un jeune de faire l'évangile. Jean-Yves a fait un master en théologie, il est étudiant finissant en relations internationales qui pral partager l'expérience ensemble avec Bonsoir Jean-Yves Dazima. Bonsoir Robinson, c'est un plaisir pour vous parler plateau Jean-Yves Dazima, qui est Jean-Yves Dazima et même, font-ils partager et connaissant sous grand public un peu qui est ce qui est Alors, je capable de dire que j'ai entendu parler déjà de profil moins. C'est étudiant en formation en théologie et finissant en relations internationales et étudiant également radiofonique et en animation radiophonique télévisée. C'est un jeune chrétien qui a persévéré dans l'église baptiste de BPM, de de solidarité, qui croit en Jésus et qui a brumé pour building ça, ça qui est alors, alors nous qui ben nos culture ça c'est depuis petit n'a persévéré l'église mais là que nous même nous venons bien comprendre ce qui est ce que Dieu et puis nous venons accepter par rapport avec compréhension que nous venons mais en réalité, nous sommes toujours à l'église, mais après, nous devons nous de parler encore. ça, qu'il faut que vous soyez tous les l'église. Est-ce que vous êtes tous bon deux acteurs ou juger, l'église. Et après, nous. Nous, on les les Alors, là, je que, dire que j'aime dire que c'est culturel. Depuis petit, on montre pas Et puis, aucun comme une tradition. Mais après ou qu'on n'est pas amis pas maison, et surtout qu'on des pas aux victimes c'est mon église qui faut lire alors je pas de venir manifester volonté bien que après peux pas venir bien connaissance de Dieu peux pas l'accepter la en 2010 me retourner l'église complètement que j'en tradition déjà on dit que c'est qui ça qu'empêche on fait l'évangile ou, ou, ou mentionnons bagaille là ça a vraiment intrigué c'est les amis et ses amis on côtoyer ça veut dire là est-ce qu'on veut les dire on s'est mis en péché, on jeûne l'évangile. On est capable de dire oui, on capable mis en jeune Tout dépend de compréhension jeune jeûne et de l'évangile et de la maturité qu'il a. En pile fois dans la vie, on s'est mis surtout en tant que chrétien, on au ou bien pour être plus forcé mon site, plus forcé par un. En pile, on est capable de à l'Église dans l'église il y a toujours envie pour ensemble avec vous si vous toujours dans toutes sortes d'activités êtes capable difficile pour même pour persévérer seul c'est toutefois vous qu'on pas accompagnement ça en, en tant que chrétien ou oui, même si vous avez des amis païens est-ce que ça veut dire ça doit qu'on limite est-ce que ça doit qu'on limite parce que vous dit que ça et les amis les amis qui ont influencé ou pour, pour dérouter dans route là pour pas servir de dieu oui lorsque chrétien et vous avez des amis soi-disant qui païen le fait que vous ne même fois avant, il est capable de pour dérouter. capable même dans moment l'Église, il capable d'encourager de préférence à jouer, à, faire, à participer à équipe, équipe l'autre bagaille, au lieu de l'Église dans le SAO. C'est-à-dire que en tant que chrétien, les l'épiphose en mon séparé, il est difficile pour tout pour encourager, vous. parce que dans la vie chrétienne, même il y a des moments faibles. De si vous avez des gens qui ont la crainte de Dieu, même qui ont la crainte de Dieu, vous êtes capable d'être plus encouragé dans ce chemin. Mais si vous ne pouvez pas chrétien, c'est difficile de encourager dans la ligne de l'Homme. Qui a avantage qui a tout le avec l'Homme dans l'Église Parce que l'Homme dans l'Église a avantage et l'Homme dans l'Église un convaincée. Donc, la partage, qui est avantage qui a dans l'Église Qui a avantage qui a tout le so Dieu avec l'Homme dans l'Église En tant que chrétien, par rapport avec l'expérience de na Dieu, nous sommes capables de dire que plus bon si on sommes capables dans l'évangile au lieu de Pour qui ça L'homme dans Christ ou protéger Parce que la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose du tout -puissant. à l'homme du Tout-Puissant. C'est-à-dire que la protection par l'autre côté qui est dans Christ. Donc, dans monde de l'année même si vous absentez sur les genoux dans tout désir qui gagne, tout désir, c'est-à-dire que vous libre pour faire tout ce que vous voulez, mais là on a une crise, qu'il y série de critères, des, incapable de loi de Dieu, obligé à appliquer pour pas tomber dans une série de choses, mais là on a dans de l'année même où absentez soyez à l'aise et qui peut poser que vous quand même perdez vous et que vous pas hériter royaume Dieu. Sujet assez qui sont qui péchés, j'aime faire l'évangile, dites-moi qu'ils sont comprennent de ça qu'un jeune expérience li fait li dit comme ça li tape servi diable après ça li vinn converti elle vinn converti li dit expérience li fait ça qui fait quitter l'église encore c'est parce que il dit bon Dieu bon c'est premier diable puis rapide ça veut dire que était bailler était besoin l'église est kou là et bon Dieu était capable passer la épreuve tant kou là il pas j'me cajoune puis tout là diable là rapide rapide jeune bailler il dit ça qui fait le pas faire servir bon Dieu qui ça ou ca dire un jeune comme ça alors ça un jeune doit connait ou pas ca faire l'évangile ça appelle Dieu c'est Dieu pourer l'eau pour capable fait l'évangile. Si toutefois on vit dans façon pour on ne pas arrêter. Parce que Dieu lui-même, par rapport avec amour l'icône qui l'est pour le tel monde, l'icône pour qui ça l'eau, et qui le le soit utile dans le chant qui c'est l'évangile là. C'est-à-dire que je ne même, le fait que si c'est à force par parler, il a toujours une série de compréhensions. Mais si c'est Dieu qui l'a, de toute façon, l'a prêté. Mais il y a une bagaille que nous pas devons pas oublier. Le fait que je ne dis Satan Satan rapide c'est par rapport à lui-même. Dieu pas de mon travail, que Dieu te fait dans lui. Pour être côté de lhyper il qui est au pour faire le café différence et qui a dû agir et qui a Diable agir. C'est vrai que lui capable dit Satan agit rapide parce que Satan pas qu de compassion. Mais Dieu a de compassion. C'est-à-dire que Dieu m'a donné même les gens qui ou obligé pardonner. Il y une série Dieu lui-même n'a li pa et l'homme péri c'est ça qui fait lui même toujours un genre patient pour sauver l'homme et en même temps d'avoir avec en puis la tension pour partager avec le public là qui obstacle en tant que gêne ou rencontrer dans le parcours l'évangile là obstacle qui me capable dit que que me rencontrer c'est c'est-à-dire que le fait que me choisis, capable de me choisir pour me servir Dieu mais même dans moment ça me devient capable de dire un pile de choses à opposer à Parce que depuis que nous avons accepté Christ, nous venons opposer à Satan. Et pas oublier la Bible dit, modelant monde-là souffre force mal là. C'est-à-dire que les femmes à Satan, elles peuvent créer toutes sortes de problèmes autour de nous pour être capables de détourner ça devoirs choisir. Hein. C'est-à-dire que maladie me frapper pas maladie. Tout ça que j'étais espéré réalisé au printemps, je souffrir, je passe en pile misé. Et je suis capable de dire, non, conversion pas, même c'est un bagage terrible, tellement tes expériences été mal, tellement tes maladies maladie' vomissant, je suis en pile. Ah, mais c'est ça que je suis capable de dire. C'est par rapport avec l'expérience. De, de pour camper en face ou, ou, ou prendre une ligne, en en il a tellement de problèmes, en moi je souffrir en pile. Et c'est ça que je suis capable de dire à tout jeune tellement il a obstacle à accepter Christ. Il y a un obstacle et il y a chemin qui est chemin l'évangile. Mais tout, il y a tout. Parce que c'est qui ça qui est un jeunes que l'évangile. Vous y a un peu d'obstacles pile de difficultés que ça a rencontré. Mais tout est jeune qui ont dans l'église là qui quitte l'église même. Parce que j'ai eu appelé en pile pour encadrement. je dis pasteur pas encadrer pour permettre mes expressions. Ils pasteur à loup ou les cellules même qui bouche pour toujours plein. Les cellules pour y avoir, pour y affliger. Bah on et et cellules même qui ne peut pas manger. Bah en mais est gens qui devraient venir encadrer ça qui s'observe est-ce que ça c'est faute ou bien faute pasteur. Les n'appeler des obstacles liés à venir sous de différentes formes c'est-à-dire dans la vie chaque monde a propre situation qui a trouvé, mais au même pour remédier, différemment, demander non seulement de foi au Dieu, et qui Dieu lui même à camper beaucoup pour être capable aider, obstacles qu'capable venir, capable dire que qui est une chanalesités, qui est ces problèmes économiques côté que il a souffri, etc. Obstacles-là, ils manifesté sous différentes formes. Par rapport avec point qu'on soulève à qui est dans l'église, certainement il y a des églises côté que pas un cadre pour jeunes. Gagnez, mettez l'Église tout en pile effort pour aider les jeunes à émanciper au niveau social, etc. C'est pour capable de dire que nous nous connaissons ça. grand pile jeune qui l'Église. Et non seulement gain des fois et pas eux même ils ont fait choix, mais c'est pas du crédit, tout ont fait des choix émotionnels. E, mais gagnez tout conjoint en c'est-à-dire que ça va aller de l'église, qui leader que qui est sous tête si c'est Dieu place qui placer leader, il y a des enseignements qui pourraient aider à grandir dans la foi. Parce que ces mêmes gens, les pôles, les parlé et avec plusieurs, je capable de dire, dans plusieurs ils font fait la différence entre bébé dans la foi, côté que qui ont besoin d'enseignement de pour être capable grandir. C'est-à-dire que plus de fois, jeune, ont l'église, c'est parce que n'ont pas eu enseignement, vous n'ont pas eu qui fait que ont quitté face à obstacles qui conseille tout à bas, pasteur, pasteur, parce que, un par exemple, on artiste à Sébastien Pierre. Sébastien Pierre, le show, je tout dernièrement. Il dit, il était dans le monde, il était qu'on a vu dans le monde, il était dans le il évangélique. il dans il dans na viv monde qui ki gen pile misère là dans tout monde c'est chercher a chercher mais tout nous pas ka tout n'a pas imposé mon n'a dit mon c'est ling sak bon tout kou n'y a les besoins on dégout d'les besoins fait l'argent tout et pas et pas prier la prier tout pour pour la main tomber parce que tout n'a offrand nan tout faut pas à tout partager ensemble avec elle faut pas à partager n'offrand nan parce que vous ça me dit là nous pas ka comme si c'est ba ou ba seulement qui ça ou dit même ta mon frère Ismail pas la publique là pas la publique la frère Ismail alors par rapport à la question, ça a quelques un peu de réponse qui la question. Pour dire que, alors, je ne parle pas seulement parler de pasteur. Encadrement, pas seulement pour pasteur, parce que chaque monde a une autre entité capable, qui capable de trouver des solutions. Mais ça me fait croire qu'on est dans ce secteur-là, n'est pas vraiment un cadre. C'est côté qui a fait effort, leader qui voulait entrer dans le social pour aider. En réalité, à pas, yon va cadre dans l'encadre, yon nous sa, yon nou manke, yon en pile, yon manke en pile. Fou éducation nou ta refète dans l'encadre sa, pour ta vina apprenne à encadrer jeune. Parce que, nou yon ke yon pas dans ciel nou pas dans l'encadre. en pile baga au niveau social que nous dwe gérer. Alors, les artistes la vini, dans le monde, dans le monde de pile moyen et sponsor, en bien l'el vini tout, les pas seulement pour yon mais diamènes, faut yon utilise tout moyen, pour nous encadrer ou pour être capable de camper. Parce que pas il bon a, a un mode e de ville autrefois. Pendant qu'il vient dans ce secteur, il a besoin d'encadrer un tout. En bien, de façon, ça ne pas seulement pénaliser Pasteur nous mais c'est tout le monde qui est capable de faire. C'est-à-dire, apprendre à ovationner n'importe pas monde est capable de faire ça. Ou même, comme on simple, capable de ça ça pour aider. C'est-à-dire que nous avons créé des productions, venues pour nous encadrer le secteur, pour les actions, venues pour être capables pour l'évangile, la capable de faire. Mais, frère, je ne sais pas si on peut un là, tout ça, c'est vrai, je ne sais pas si vous idée, vous voulez mettre tête ensemble pour l'évangile, la avancer. Mais tout Mais, ou même, qui ça, tant que vous avez un qui ça, ou qu'on fait, qui ça, ou même, qui solution, même, ou qu'on peut, en tant que jeune jeune ou ka ka et ki, si on peut étudier la théologie, qui ont ou même, qui support ou qu'on peut faire secteur. Alors, comme support, si c'est une très belle question à poser. Il que là, mais qui sont comme des projets. Mais ça, me ne comme contribution, c'est faire des conférences, parce que ça, qu'on on arrive surtout série de ghettos qu'on a entré, des conférences pour jeunes, pour m'aider à comprendre nos série de choses. Pou, je pou pour le moment, c'est ça que je ne comme participation, c'est faire des conférences et des chrétiens à comprendre que ce n'est pas dans ciel, ce pas dans ciel. Nous avons une série de réalités. C'est ça fait. Et avec l'équipe jeunes, toujours parler Et série des projets. Certains, 3-4 ans, nous avons certains que m'a dit que je dis que nous que les que que que que que que que que que je que que que que que que je dis que je regrette je fais l'évangile. Et si je fais l'évangile, vous avez ou pas deux trois femmes. Il n'y pas fornication. Il pour relation sexuelle. Parce que si on vit dans un pays qui dit... Imagine, il vous a 40 ans, il y a maman, parents papa. ont a pour dire qui ont après mariage, pour ont dans relation sexuelle, des Et qui ont des Faut, Il faut dire, parle la là, pour comprendre et qui a des difficultés à rencontrer. Qui est ça Alors, ce que a besoin qu'on L'ordre en Christ, c'est un coup et capable de signer un thème juridique, une série de thèmes c'est un coup là, parler des accords, série de traités, etc. C'est un coup sont accord ou fait à Dieu. Le fait qu'au fond aussi un quoi ça veut dire ou, ou baba, le monde, c'est à dire qu'on voulait quitter tout désir, tout ça qui est dans le monde là, pour vivre une nouvelle vie. C'est à dire que Dieu lui-même qui veut l'eau, les gens capable gen de dire les gens des des lois qu'il établit, mais so, ça doit faire, mais ça soit pas doit faire. Donc, ou obligé et utiliser toutes moyens capables pour respecter les règles de Dieu parce que chrétien réellement ou pas ou pas faire n'importe bagaille parce que Dieu lui-même qui lui il y a critère les Kimbé etc. cetera moi connais c'est difficile mais dans la prière Dieu lui-même lui capable dit lui besoin petit lit Il y n'a un vivre dans pays difficile mais, gens qui parlent, parle, là, toujours font moyen quand même, mais ils ont moyen pour le mettre le dehors. Alors c'est pour dire que géniaux quand c'est moins. Kimber malgré la est difficile. Kimber, dans toute façon. Kimber avec moralité que Dieu enseigne nous pour nous pas tomber dans série de bagages qui contre la loi de Dieu. Ok mais tout, faut pas oublier phrase mais, comme si ils parle à la. Sommes on gêne les gens qui ont des désirs sexuels. Est-ce qu'on coute Alléluia ou bien on coute prier? La bien prier et puis tout ça, désirs ça Parce que pas à passer, mais parce que pas la parce que vous voulez dit. Parce que ne pas ciel. Mais tout gain des désir, est on courir, si fom... sorry une relation sexuelle La Bible dit nous la chair est faible mais l'esprit est bien disposé ça veut dire que Dieu qu'on est faiblesse l'obnète et ça fait Jésus-Christ dans tout type de prière l'apprend disciple qui était vécu en saint qui était beau utile Le avant même que dit t'a si par arrestation pour l'pral mourir, l'i dit yon bagay, dit prier pour pas dans la tentation. C'est-à-dire que si l'i ben ça, qui c'est prier la prière, c'est parce que l'on connaît depuis nous persévérer dans la prière, n'a pas qu'à résister devant l'équipe tentation. Avait dit, Paul, Pierre, alors Paul pas de vécu et Jésus non, capable de dire comme apôtre l'autre, monsieur, Pierre, Mathieu, tout l'autre, qui était là, y'a même qui te voit tout miracle, tout ça, tu as fait, eh bien, lui-même encore, lui dit, prier pour pas tomber dans la tentation. Dit, Dieu connaît la tentation là, parce que jésus lui-même, il était te tenté. Les tentations, et Satan même devient tenté. Mais il n'y a pas qu'à tomber. Jésus n'est si, pas puissant, il n'y a pas qu'à tomber dans la tentation. Mm -hmm. Mais pour dire que Jésus connaît la tentation là, mais ça fait le Pour être dans la prière, dans la consécration et dans la sanctification, nous sommes certains que la tentation qui vient nous va tomber là-dedans. Moi, c'est un important, puis la prière. Mais tout m'ta remé est-ce que Axel la prière on monde ka connecter on jeune ka connecté à bon Dieu parce que son jeune dit l'a choisi faire l'évangile est-ce que accelle la prière li ka connecter à bon Dieu est-ce que des parties des gestes des salapes des actions la, de action la poser tout parce que tout une bagaille moi et tout grand pile chrétien il a proné en bagaille mais tout yo pas appliquer la vraie vie en tant que jeune qui fait l'évangile est-ce que c'est la partie -ce de la prière on jeune qui connecter à bon Dieu pas sorti de là pour nous connecter à Dieu, c'est par la prière. Mais y a là, pour prier la efficace, faut un enseignement de la parole de Dieu. C'est-à-dire, enseignement de la parole de Dieu, c'est l'église ou méthode que l'église ou a et l'idoyo appliqué pour enseigner enseigner C'est-à-dire que par étude biblique, c'est ou faire des enseignements ou chita jeunes non par la veille ou va aider. Parce que berger là pour les tout pour les Donc depuis l'église côté que je n'ont y a ça. Et, enseignement, dis-je de bon en enseignement, qu'on a prié là pour l'efficace. C'est-à-dire que, pas qu'il l'autre moyen. C'est la prière même qui joue le rôle jonction entre nous même et Dieu. C'est-à-dire que, qu'on là, pour Dieu, tant de prières là, c'est qui forme de, qui genre? Est-ce que, est-ce que réellement, vous respectez les critères qui pour prier arriver pour beaucoup de Dieu? Parce que, homme de Dieu, malgré ou t'es doigts, prière n'est pas arriver À cause de d'ennemis qui t'es bloqué, comme Daniel. C'est-à-dire que, il y a plusieurs étapes dans la prière pour arriver, pour joindre Dieu. Alors, c'est, on seul moyen pour parler à Dieu, c'est par la prière, mais il y a la pour prière, pour Dieu tendre par la prière, qui sont des critères qui entrent en ligne de compte. Ok, je comprends frère phrase, mais tout ça, je me que pour les jeunes qui ne peuvent pas de l'église, je me disais, il y a des problèmes, on me chaque monde, son monde. Mais tout, je me que je me avec je me est-ce qu'on met bon Dieu à l'épreuve déjà? Est-ce que y a nos difficultés Bondie, longé men bon ba ou Bondie aide ou? ce qui ça fait parce que moi son monde tant que là qui croit dans Bondie qui croit dans dans ligne droite là. Parle avec nous. Est-ce que tant que là on met bon Bondie à l'épreuve déjà? Pas partager une expérience ensemble avec le public là. Frère, sincèrement Dieu me tellement mettez du à l'épreuve dans ça par rapport avec ça que le fait pour moi déjà. Et qui joue le mettre à l'épreuve, c'est la foi qui vous grandit par rapport à l'expérience, soit qu'on ait déjà, qui soit bénéficié que la foi, mettre Dieu à l'épreuve. est-ce que qui des situations que je me trouve, que je manque de mourir, je capable de c'est à l'épreuve, c'est foi que magie qui prend le bon résultat. Quelle est-ce que des situations me qui terrible moi-même capable d'avoir là, qui moi vivant toujours, c'est celle grand Jésus-Christ qui m'a mis Dieu là-dedans. C'est-à-dire que c'est l'expérience me fait à dieu que l'album la fois que fait me connais que me ka la l'épreuve. Gide situation, c'est c'est me capable pour exemple banal de monde là. Ou qu'on ait un match football et puis on a choisi parier, ou va par qu'on ait qui choisi parier sous pied Messi, parier sous pied Cristiano c'est parce que y'ont couru dans l lit y'ont couru dans jouer ça y'ont couru dans exaucer ça y'ont pesé quand même bien de nos résultats on baisse de même bout de yeux c'est l'expérience qu'au faire avec elle, qui près faire que ou près jouer sous l'eau qu'elle dit une situation ça quand même la mettez-moi dur et c'est comme ça faut grandir par rapport avec l'expérience ok forcément et nous parce qu'on arrive dans cette émission là mais tout le century, pour le pourrait me pour partager avec public là c'est qui ça lit sous ta secteur évangélique là en conseil pour les jeunes qui t'as un me faire l'évangile, pour les jeunes qui t'as un dans l'église parce que nous connaissons Terre à vivre parce que nous pas ciel qui ça ont a conseillé pasteur ou responsable église. Si t'as un jeune fait fait travail bon dieu à bien, qui ça ou qu'a conseillé au pour parce que de l'église nous connaissons pas pas nous connaissons même ça que fait quitter l'église si là tu es l'église mais que pas je quitter l'église là qui qui parce que tout l'église si besoin pour, nous, pour, nous, pour professionnels faut le tout parce que même si pas moi pas parce que tout on combat toujours l'église l'église est code famille parce que vous dans nos famille pas et manger aller l'église là pas manger encore pas nous qui même si anticipé par rapport avec question posée à quelques réponses Ce que vous avez besoin de pas pas mettre pa met espoir seulement sur l'homme pas seulement depuis c'est sur l'homme seulement compter ou pas faire l'évangile c'est Se fixer ses yeux sur Jésus-même comme modèle de l'Évangile. Qui ça C'est que ça, en réalité, surtout dans le pays pauvre, c'est que ça, c'est que évangélique, là, il la hauteur son équipe point. Parce que, il y a nié, un peu de fois, il société. Et des fois, c'est pas méchant, c'était tout des leaders. même, c'est ça qui est important qui m'vle soulever dans dans dans dans mot ça moment de pour comme conseil avec secteur ça c'est que c'est une série de monde qui pas gain appel mais qui veut les jouer rôle c'est-à-dire que des monde qui pas pasteur qui pas gain appel pour pasteur mais qui pasteur c'est-à-dire que depuis monde n'al no école théologie il était penser le pasteur mais pasteur c'est seon don c'est se un appel pour recevoir que Dieu baou donc conseil même capable de dire, on ne pas seulement garder nous comme Homme spirituel, mais nous regardons nous tout comme homme social, côté qui nous aide, nous n'avons pas de l'éducation, nous n'avons pas de la forme. Parfois, l'évangile n'a pas seulement demandé la prière, il la geste. Nous avons jeune jeunes pour aider le gens ou vivent, nous avons des choses qui ne sont pas lavel pour capable aider, l e. ni au niveau économique, pour nous aider à émerger dans les salaires et nous entreprendre. Nous avons des programmes sociaux à travers l'église pour aider les jeunes à émanciper ou dans la société. Bon, l'autre question, vous est-ce que fait l'évangile pour mon partenaire l'explique mon histoire. Ça histoire, c'est un pasteur qui fait pas faire l'évangile encore Parce que pasteur a checké madame nous. Qui a checké madame Dans l'hôtel hôtel, il a monsieur à madame et puis tout le dit, « passe ou ne pas s'en sortir de la madame, il a dit la prière la prière avec la madame dans un hôtel là. » On va dans un hôtel pour pasteur à la avec un fidèle. Depuis le de salle, il dit, Pasteur, pour marquer qu il que les choses doivent faire l'évangile encore. Est-ce que c'est quelqu'un a fait l'évangile pour le Même si sa foi, c'est quand même parce qu'il passe tel là, avec madame Niounko. Qui, soit qui dit est ce qui a dit ça Est-ce que c'est quelqu'un a fait l'évangile pour le Si vous regardez les éléments de réponse que je vous donne, ils sont similaires avec ça qu'on vous vous Moi, je dis comme ça que Jésus, que vous devez prendre comme modèle. Depuis c'est l'homme seulement, vous pouvez suivre, attendre n'importe quel moment, qu'il y ait tombé dans l'erreur. Parce que l'homme n'est pas parfait. Moi-même, avoir nous des imperfections dans nous. Donc, qui sont besoin, fixer les yeux sur le bon Dieu pour l'orientation, qui est qui qui, qui semblé doit persévérer. Parce que Dieu lui-même, qui connaît, qui sont des cœurs, pensez l'homme, qui a dit qui côté pour aller, pour jouer leader, qui honnête, qui est sincère qui a Edo à grandir spirituellement. Pas faire l'évangile pour le monde, Depuis c'est sous le monde qui compte, ou pas priver loin. Parce que le monde qui comme modèle-là, il y a des faiblesses dans lui. L'homme, peut-être péché m'a commis là, ou pas commettre li. Mais chaque monde a une faiblesse dans Donc, pas mettez la croyance dans l'homme à 100%. Parce que l'homme a un perfectionnement dans lui. Mais, vous êtes dans mon Dieu, Jésus, c'est lui qui pilier l'évangile-là. Dès que vous droit droit, vous capable de suivre Jésus, ou arriver dans dans bon chemin fwaismay m koutan avec un peu d'attention, même vraiment édifié pour bien dire même pas tout parfait mais son monde nou té nan même université moi moi ou comportement il sort refléter image bon image un vrai chrétien je félicite pour ça parce que gen des monde tout sort a dire là ou appliquer pas monde comme si k'a parler en théorie seulement ou pratique, ça différent mais ta se toi nan limouya et bien félicite au pour genre de comportement ça au afficher et Ça m'a dit, dit merci, merci un peu parce que tu est choisi dans l'émission. Je vais vous dire un dernier mot, je vais vous dire à la public qui a senti moment où nous nous passe ensemble. staff staff, pour me dire merci, le fait que vous faites le choix de moi, je pouvez parler. Et c'est toujours un plaisir d'épicer pour nous Jésus, pour vous dire quelques mots, parce que c'est le bon souffle de vie. À n'importe quel moment, vous êtes disponible et disposé pour lui. Concernant moi, c'est qui ça pour me dire capable, surtout avec ce que ça. Et conseil moi, c'est que je t'ai à travers l'Église, sous pas vocation ou pas fait. Je t'ai côté que pasteur qui était l'autre monde grandit en bas, grandit dans le ministère. Parce que des fois, l'Église a un seul pasteur jusqu'à ce qu'elle meure là-bas et c'est ça qu'il faut, que nous gagne tellement que l'Église à gauche à droite, des fois sont l'Église qui bat toute l'autre l'Église à, à, à parce que l'idée au pas chance à l'autre pour grandir en bas et qui sont comme dans les milieux et jeunes, pas faire jeunes seulement quoi, c'est dans ciel lieux à c'est-à-dire que c'est pour ou capable aider jeunes gens à émanciper la société à chercher des faire des contacts pour eux aider eux aider eux aider dans tout sens l'école eux aider eux vivre des programmes sociaux pour nous aider jeunes gens dans toute façon pour eux capable grandir grandir grandir et ils sont ils belle pour nous parce que les fidèles ou deux apprennent la parole et puis la parlent ils dit, mais tel côté il sorti société est content il a l'évangile dans l'autre façon apprenant à ni mon ni ni adorateurs tout l'autre vient avec des programmes pour nous aider, non seulement pour nous aider rester en spirituellement, mais économiquement pour nous rentrer quelque part dans le porche. Il ça, oui, je me dis tout ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est mot. c'est Vous avez dit tout ça, ne peut pas faire l'évangile parce que Jésus existe. Ça fait ça, dans 12 disciples de Jésus qui pas la femme dans Ça fait 12 disciples de Jésus qui pas la femme dans la mythe. Il y a des questions, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on ne pas répondre. Ça revient à Dieu. Depuis même dans la création, on a Jean que Dieu lui-même l'omniprésent, omniprésent l'omniscient c'est lui-même qui connaît qui gens que le fait à faire m'pa et son péché pour on péché tout pour me dire bon dieu mais qui gens lui fait à faire d'ailleurs c'est lui qui nous c'est lui-même seul et réponse ça pour gail c'est là va en à beau côté Jésus là va avoir réponse mais nous même avec toute sagesse nous nous pas capable dire pour qui ça dieu dans 12 yeux il pas de choisir une fille. mais par contre dieu grand pile estime pour mes dames parce que non, non, l'opga de nan pak yo, c'est mesdames dieu te qui organiser pas l'an. Ge seri de baga ou c'est mesdames yon. Dans la mission, ça, dieu qui doit pas choisir de confier à mesdames yon. Mais il y yo, a, a mes mission confier à mesdames Sous sur vérité gain la rapport à ça, à rapport à ça lui. C'est ça que je de dire. Merci, frère Ismail. Je peux toute fanatique expérience qu'a parlé. Émission peux parler. dans fin. Je ban rendez vous l'autre semaine pour une belle émission. Pour une belle émission un encore. Bel mais quand on pile parce que moi comment t'es au pou, vraiment positif, moi n'a pas supporté choix, nous fait commencer là et puis tout nous commence à écrire crime, n'a pas dit j'aime apprécier choix, moi là pour nous et m'a toujours m'a toujours travaille sous tête mais pour nous capoter, il y a une nouveauté, une nouveauté dans l'émission pour nous capter un plaisir, nous pour nous cagrien dans nous, pour nous apprend, pas seulement qu'on est slogan simple, c'est ouab apprend ouab cagrien dans, nous autres nous autres apprenons dans bel sujet là, c'est qui ça qui peut changer fait l'évangile, mais tout on passe, tu es ça à la Kali, tu la